disais quoi fait faites voir si vous suivez. J'ai commencé la magie à 11 ans et de demi avec une boîte de cassé mort que j'ai eu pour mon Noël. Au bout de 6 mois la boîte m'a arrangé dans le placard ou dans tiroir. Quoi. Quand je suis rentré en 6ème, euh, mon professeur de musique euh, était un amateur de magie. Et par hasard un jour, il a pris une craie, il a fait disparaître la craie. Ou... Je suis allé le voir, etc. etc., etc. Et il m'a fait le tour des trois cordes comme autre jour, la petite, la moyenne là quand Et il ne m'a pas expliqué. Le soir même arrivé à la maison, j'ai pris de la corde, j'ai coupé un petit bout, un moyen bout, un bon bout, Et j'ai décomposé la routine quoi. Et le lendemain, je suis allé voir mon prof et je lui ai fait le tour. Et il a été épaté que j'ai trouvé le truc. Mais j'avais cherché, j'étais... Je voulais absolument trouver la solution quoi. Et il se trouvait qu'il habitait à 250 mètres de chez moi. Des fois, aujourd'hui, avec le recul, j'ai un, un petit peu l'impression que toute mon histoire était écrite, et que c'était mon destin, et qu'il devait y avoir ce magicien qui était là à 250 mètres de chez moi. Et ce monsieur, je dis ce monsieur parce que moi j'avais 11 ans, il devait avoir 45 ans, à peu près aujourd'hui en gros et un jour il me dit tu viens viendras chez moi euh, euh, je vais te prêter des livres de magie je vois que t'es passionné, je vois ce ton vœu et tout et le mec il avait tous les paillots le Bobo, Hugard Broet, Rémi Cellier, Bruce Elliott, etc et il me prêtait livre par livre et quand je lui rendais livre on redonnait un autre et euh, bon bah après j'ai passé à autre chose, j'ai commencé à acheter des livres chers en écart et euh, j'ai acheté à peu près tout quoi. tout mon argent de poche et tout par un tour de Magie, je me suis retrouvé à Paris. En fait, ma magie. Et en fait, je me suis pas retrouvé tout de suite à Paris, je me suis retrouvé dans un château avec mes parents. Okay. Le plus beau château de France, le château de vaux le vicomte Je suis allé château en tant que surveillant voilà, pendant un an ou deux. Et ça m'a permis de gagner de l'argent, de placer de l'argent, d'aller à Paris, parce que le château de vaux le vicomte était à 30 km de Paris. Quoi. Bon. Pendant ces deux ans, je faisais l'aller-retour tous les jours. Et après, je suis allé à Paris et je suis devenu <coughs> magicien professionnel. Et ça s'est fait très vite. Il n'y a pas de méthode pour devenir professionnel. quoi. On a envie, et puis ça marche ou ça marche pas. Quoi. Quand j'avais 11 ans, c'était tout à coup d'être capable de proposer quelque chose que les autres ne pouvaient pas proposer. Moi, tous mes petits copains à l'école, c'était euh, très sérieux, ils rentraient, ils étudiaient. Euh, bon, moi, j'étais un gamin, j'étais un sac gosse. On fermait la porte, je sortais par la fenêtre. Fermait la fenêtre, je passais par le toit. Oui, j'avais envie de. de J'étais un, un émergumène, j'avais envie un petit peu d'épater les gens, j'avais envie d'être un petit peu le centre d'intérêt, j'avais envie. Voilà. Mais je trouvais vraiment le monde tellement euh, chiant. Les profs, l'école, l'autorité, tout ça, que bon, euh, j'avais un petit peu le sentiment que la magie pouvait euh, apporter quelque chose de plus euh, à ma vie, quoi. Et effectivement, très vite, je me suis aperçu, euh, à l'âge de 12 ans, du pouvoir que. La précise digitation pouvait avoir sur les gens, voilà. et donc j'ai su que je voulais devenir magicien. Et qu'est-ce qui me plaisait Ben en fait, ce qui me plaisait dans la magie, c'est d'avoir cette capacité d'aller vers les autres, leur proposer quelque chose, de communiquer avec eux, éventuellement, s'ils si le souhaitent, et d'être un petit peu atypique par rapport au reste du monde, d'être différent. Donc je pense que quand on se sent déjà différent en soi-même, dans son corps, de choses, pour des idées, ben on, on va forcément essayer dans la vie de, de faire un métier qui va correspondre à tes inspirations, à tes envies, à tes désirs, à tes passions, voilà. Et après, avec une certaine maturité, une certaine connaissance de la magie, euh, faire rêver les gens pour les bousculer au fond d'eux-mêmes, pour euh, réveiller en eux la part d'enfants qu'ils ont, tu vois, et la société dans laquelle on vit, quand tu fais un métier normal, boulanger, coiffeur. Tu rien au shimblik, comme on dit. Donc quelque part, ce qui m'intéressait dans la magie, c'est d'avoir cette capacité de révolutionner un petit peu ce qui se passe autour de toi. Alors en plus, si on sait faire quelque chose, si on n'a pas peur, on sait un petit peu s'exprimer et qu'on a envie de communiquer, et en plus qu'on aime les gens. Parce que si on va vers les gens, c'est qu'on les aime. Donc euh, tout ça mis à bout, euh, ben, ça fait que finalement un gamin de 12 ans, à 25 ans, il a déjà fait le tour du monde grâce à sa magie. Et s'il a fait le tour du monde, c'est parce qu'il a réussi à faire rêver les gens. Donc voilà, c'est ça qui m'intéresse, c'est de faire rêver les gens. Mais de les, faire de les faire rêver sur un instant éphémère, évidemment, mais qu'ils puissent s'en souvenir, de l'avoir donné, c'est-à-dire d'avoir le sentiment quand tu rentres chez toi, d'avoir donné ce petit truc que les gens ils vont garder pendant un certain temps, tu vois, une semaine, deux semaines, trois semaines, bon après ils vont reprendre leur vie, tu vois, mais Quelque part, tu aurais été capable de leur donner un truc que la télévision ne sera jamais capable de leur donner, par exemple. Moi, j'ai toujours adoré les magiciens qui travaillent à table, parce que moi, je suis un peu up ou... J'aime bien travailler assis. C'est convivial. Pourquoi j'aime travailler à table Parce qu'on a un tapis de cartes, et finalement, le tapis de cartes, c'est une scène, en fait. Voilà. Et, et voilà, c'est une mini-scène, c'est du close-up. C'est de la magie de tout près. Quoi. Seulement, quand on est mal. Marlowe et Vernon sont incontournables. Mais après, bon, il y a une multitude de magiciens. Parce qu'il y a encore des vieux magiciens, qu'on ne parle pas, qui étaient très forts sur le plan créatif. C'était n'étaient pas des démonstrateurs. quoi. C'était des gens qui se contentaient juste d'inventer des tours. On ne les a jamais vus, on ne les connaît pas d'ailleurs. Comme euh, Aman par exemple, ou, ou d'autres. Alors, euh, les rencontres, quand je serai à Paris, euh, j'ai rencontré un magicien qui s'appelait Pierre Barclay, qui était un magicien qui, quand j'étais adolescent, passait à la télévision. J'ai rencontré Pierre Sutton, qui est un magicien qui fait de la magie depuis 60 ans. Euh, là, je parle un petit peu des vieux magiciens. J'ai rencontré Kassagi, qui était un magicien qui était une star. Euh, J'ai rencontré bon, Ramajax, évidemment. Et après, donc, parce que j'étais quand même un petit peu spécialisé dans les cartes on va dire, après donc les magiciens français qui m'ont influencé, Bebel. Évidemment Bernard Gliss, puisque aujourd'hui on était avec lui, donc c'est un magicien avec ses ouvrages à l'époque quand j'avais 17-19 ans. J'avais ses bouquins, j'avais une cassette qu'il avait fait à l'époque à New York, chez Tannen, où il fait des trucs déjà qui étaient vraiment avant-gardistes. Le bleep, Switch, euh, et euh, pas mal de choses. Donc, donc euh, il m'avait beaucoup impressionné, Valérie, parce que sa gestuelle, les cartes qui dansent dans sa main, tout ça, ça me plaisait, cette euh, chorégraphie, l'esthétisme, pour citer les trois principaux. Mais il y en a d'autres. Tout le monde influence tout le monde. Je pense que euh, des fois on voit un gars qui n'est pas très bon techniquement, mais qui va t'influencer sur euh, son personnage, son approche, euh, son look, sa façon de faire. Et tu vas dire, tiens, c'est vrai qu'il est mauvais, mais enfin, il n'est pas très bon, mais sur ce coup-là, il, il est vachement bon. Quoi. Auparavant, euh, il y avait trois livres. Aujourd'hui, euh, on est dans, dans un truc où ça va tellement vite. Il tellement de choses que quand tu cherches un truc, t'en trouves mille. Alors en fait, euh, t'es es encore dans la confusion. Quoi. Donc il y a un moment, ben euh, il vaut mieux aller voir finalement un pro et puis lui dire, dis donc tiens, euh, j'étais sur YouTube, mais bon, il y a tellement de trucs, est-ce que tu peux me dire, euh, et éventuellement euh, le professionnel peut te dire, tu peux apprendre ça, t'achètes tel livre, tu vas voir telle personne, tu fais tes trucs. Je fais un petit peu le parallèle par rapport à YouTube parce que je sais que il y a beaucoup de magiciens qui fonctionnent avec ça et donc on voit tout et n'importe quoi mais néanmoins si, si on est attentif si on regarde un petit peu on arrive à, à remarquer euh, parfois quelqu'un qui sort du lot mais pas par rapport à sa technique par rapport à son approche de la magie donc euh, oui oui il y a, y, a, y, a, y a quelques euh, y a quelques magiciens qui, qui m'ont séduit euh, par leur approche parce que parce qu'ils avaient la connaissance, parce que, euh, voilà, donc euh, je vais donner un exemple euh, d'un magicien qui habite à Laval, qui s'appelle euh, Méven de Montier, voilà. donc au début je l'avais découvert sur euh, Facebook, tout, puis après je l'ai vu en vrai, c'était déjà plus pareil, parce que quand on voit les gens, on a toujours un peu une image fausse des gens, voilà. et quand on les rencontre en vrai, en fait, on s'aperçoit que c'est pas du tout pareil. Quoi. Je pense que Maven, il est prometteur euh, parce qu'il n'est pas que dans, le, dans la démonstration. C'est aussi quelqu'un qui réfléchit, quelqu'un qui cherche, quelqu'un qui essaye de réfléchir, de s'instruire et qui va voir les gens qu'il faut aller voir, qui se renseignent. Donc du coup, sa magie euh, évolue assez vite. Et après, on a d'autres magiciens, mais là, je ne vais pas citer de nom, qui se regardent dans les miroirs. Quoi et qui, qui font des boomerangs, et voilà... Ils jonglent avec leurs cartes, quoi. Mais c'est bien de jongler. Si on est magicien, il faut de la magie aussi. Je pense que la technique, la manipulation, si on est vraiment très fort techniquement, ben justement, on doit on doit pas voir que tu manipules. Ta technique doit être euh, invisible. Moi, le magicien qui m'a le plus inspiré, c'est Erwan Tamaris. Parce que Erwan Tamaris, quand tu le regardes, tu as l'impression qu'il ne fait rien. Vous avez mélangé, c'est vous qui avez coupé, c'est vous qui avez fait ci, c'est... Je n'ai rien fait. effectivement, quand tu rentres chez toi le soir, le souvenir que tu as, c'est que le mec, il a rien fait. C'est toi qui a mélangé, c'est toi qui a coupé, c'est toi qui a pris les cartes. Et le miracle est là. Donc il y a des gens euh, qui sont très forts techniquement. C'est vrai, tu vas aller voir que ouais, bravo, c'est bien, bien. as bien travaillé tout. Mais euh, est-ce qu'à un moment, tu t'es dit, euh, il faudrait peut-être que je réfléchisse maintenant. Donc c'est bien de, de faire des choses euh, complètement incroyables qui ne sont pas à la portée de tout le monde. Mais si c'est fait sans réflexion sans intelligence, dénué de, de sens, bah, c'est du rien en fait. Tu vois Donc je pense que on peut très bien faire hein, quelque chose de très beau, de très magique, avec un rien, pas en public des enfants ou des adultes. Tu prends une pièce, elle disparaît, tu regardes les gens. Voilà. Donc il euh, n'y a pas besoin de, de, de faire des, des gros trucs. Quoi. Il faut euh, savoir qu'est-ce qu'on fait quoi euh, donc, il faut réfléchir à sa musique. Les gens sont toujours un petit peu. Euh, Aujourd'hui, en tout cas, ce que je remarque, les gens sont un peu dans la compétition, euh, dans la performance. Ça, c'est important pour les gens. Performance. Un petit peu comme les mecs qui font du sport. Le gars, il a fait 33-1. Il va s'entraîner pendant deux ans, tous les jours, tous les jours, pour faire 33. Une demi-seconde de moins, une seconde de moins. Bon. Pourquoi pas Mais euh, bon voilà, il ouais, y a des choses comme ça un peu qui me dépassent quoi. Il euh, y a un milliard de tours de magie qui sont très simples, qui sont très magiques, qu'on peut apprendre en très peu de temps. Et bien euh, malheureusement les êtres humains aiment se compliquer. Les mecs ils veulent un iPad, il y a des mecs qui veulent faire apparaître du feu derrière leurs oreilles, sous les chaussures, tout. ils ont des mèches, ils ont des trucs. Ils sont chiés parce qu'ils veulent, euh, veulent faire un feu d'artifice mais il mais n'y a pas la poésie. Il vaut mieux pas avoir de feu d'artifice et avoir euh, peut-être juste un peu de charme, un regard, une gestuelle et être magique. À un moment, il faut oublier aussi, il euh, faut se concentrer sur soi-même. C'est bien de connaître mille tour, mais je pense que c'est mieux de savoir en faire un, et puis de le faire avec ses tripes. Quoi. Moi, j'ai travaillé dans une boutique pendant 10 ans et j'étais une machine à tour de cartes. Je ne sais pas si vous connaissez. Euh, qui s'appelle Chris Arsalle. Donc j'étais comme lui quoi. Tu disais, Michael fais moi un tour. J'en faisais 50. Bon, ben, j'étais à fond quoi. Et sans arrêt, les gens me disaient, mais euh, tu devrais décrire tes tours, tu devrais faire ceci, mais où on trouve tes tours, où sont les explications. Euh, de la 15e personne, bon, tu le fais quoi. Donc euh, voilà, un jour, euh, j'ai eu une, une espèce de, de, de quelque chose euh, et je me suis dit, voilà, je vais faire quatre livres. Je vais faire pique, coeur, trèfle, carreau, 13 tours dans chaque livre. 4 x 13, 52, un tour par carte. Et puis j'ai commencé à faire le premier livre, Trèfle, en 2001. Deux ans après, j'ai fait Cœur. Et euh, t'écris pas un livre pour écrire un livre. T'écris un livre parce que voilà. Donc euh, les deux premiers livres que j'ai fait, donc euh, Trèfle et Cœur, ça représentait 10 ans de ma vie. Euh... Je suis arrivé à Paris en 93 et donc j'ai écrit mes livres en 2001-2003, donc ça représentait 10 ans de magie. Donc je voulais laisser passer 10 ans pour sortir mes livres. Effectivement, en 2013, après que Ludo a réédité mes livres en 2010, je lui ai donné les deux autres livres. Mes deux livres représentent euh, 10 années de travail, 10 années de travail, donc 20 années de travail. Voilà, donc euh, je pense que chaque tour de livre, je les ai fait 2000 fois ou 3000 fois. Bon, c'est de la euh, grosse passion. Je voulais faire des livres aussi parce que les livres, c'est autre chose que les DVD. Quoi. Un DVD, bon, finalement, euh, t'enlèves la boîte, t'enlèves la jaquette, tu restes juste le CD plastique. C'est obsolète, un DVD très vite. Quoi. Ça n'a pas vraiment d'âme un livre. Euh, déjà, il y a une note, c'est sans l'encre. Tu touches, papier, tu lis, tu laisses travailler ton imagination. Tu peux emmener le livre avec toi, prendre le train, prendre l'avion. Euh, c'est un objet. Et c'est toi, toi qui lis, c'est toi qui l'interprète. Un livre te permet d'imaginer. Euh, voilà pourquoi je voulais faire un livre, parce que j'avais compris déjà à l'époque que les. avant même que les DVD. On n'était pas à de l'époque des DVD, on était à l'époque des cassettes, quoi. Mais bon, euh, les, les, la vidéo, en règle générale, euh, renvoie pas forcément euh, l'image de ce que tu voudrais donner aux gens. Alors que dans un livre, tu peux vraiment t'exprimer. Tu vas avoir le temps de développer quelque chose. Et les gens qui vont lire interpréteront par rapport à leur niveau de magie ou de leur niveau intellectuel ou de leur niveau spirituel que bon, DVD, bon, c'est des images. Faire choisir chacun une carte peut-être ça marche ok euh, je peux mélanger un petit peu quand même les, les cartes évidemment voilà comme ceci voilà Eliot je vais feuiller les cartes tu vas me dire stop quand tu veux stop stop ici ouais, nickel. je te montre la carte si elle te plaît pas on change euh, sans doute, sans doute. ça te va ouais. je vais te va montrer à la caméra donc ça c'est la première ok et je vais demander à notre caméraman de me dire stop quand il veut stop stop ici Pareil, si la carte que ouais. tu peux changer. Non, c'est bien. C'est très bien. D'accord. Donc voilà les deux cartes que vous avez euh, choisies. Ok. La tienne. Que je laisse donc quelque part dans le milieu du jeu. Et la deuxième carte également quelque part dans le jeu. Évidemment, vous, vous en doutez. Normalement le musicien est censé retrouver les cartes qui ont été choisies. C'est vrai mmh. Eh bien ici c'est pas moi qui vais retrouver les cartes, non en fait ce sont les as. D'accord. Et d'ailleurs, je vais essayer de couper magiquement sur les as. Ah, ah. Souvent il m'embête lui, le mmh. valet de pique. Vous savez comment on l'appelle le valet de pique dans certains jeux Non. On l'appelle le pouilleux. Le pouilleux. <rire> Mais euh, je vous avais dit magiquement pour les as. Hein. Pardon. As de pique, as de carreau, as de trèfle, as de carreau. C'est bien les as qu'on cherchait à, oh. à avoir. Ouais. Donc forcément, les as correspondent à une couleur que vous avez choisie. Carreau, pique, trèfle, une couleur, ouais. enfin une famille. Hein. Alors Elliot, euh... enfin, je vais pousser un petit peu le jeu comme ceci. Euh, je vais te demander de choisir en fait une couleur. Tu préfères quoi, les as rouges ou tu préfères les as euh, noirs euh, les noirs. D'accord. Sur Ouais. D'accord. Donc je vais me débarrasser des as rouges. Je vais prendre le premier as rouge. Qu'est-ce que tu vois là Cœur ou carreau euh, Cœur. Cœur, ok. 8. Dans le jeu. Donc il nous reste une, deux, trois as. Mm -hmm. Vérifions. C'est bel et bien l'as de cœur qui a disparu. Enfin. Il n'a pas tout à fait disparu, il a voyagé. Vous avez vu, j'ai lui lancé dans le milieu du jeu. Et maintenant, si on regarde dans le milieu du jeu, et bien vous pouvez vous apercevoir que l'As de cœur est arrivé dans le milieu du jeu. Peut-être que vous pourriez penser que j'ai mis, peut-être justement l'As de cœur dans un endroit précis, peut-être à côté des cartes que vous avez choisies. Alors je vais... Tiens, je vais te donner le... Prends-le l'As le, de cœur, Elliot. Hein. Mmh. Voilà, pardon. Et tu vas laisser l'as de cœur face en l'air sur le paquet. Hop là. Voilà, comme ça. Et tu vas couper, euh, je vais l'approcher un petit peu comme ça. Je marque. Okay. Voilà. Voilà, je vais compléter pour ta place. Donc, voilà. Donc, en fait, tu as coupé l'as de cœur exactement à l'endroit où tu voulais. Ouais, je l'ai perdu. Voilà. Non, mais... Parce que la première fois, bon, j'aurais peut-être pu le mettre dans un endroit particulier. Mmh. Ok. Donc, si tu as suivi a, il nous reste donc euh, trois as. Ouais. Ok. J'ai choisi les As noirs, hein, c'est ça Oui, ça. Ok, on s'est débarrassé de l'As de cœur, on se débarrasse de du deuxième As, c'est l'As de carreau. Et il ne reste plus que me deux As. Et vous l'avez compris, si maintenant on regarde dans le milieu du jeu, nous avons deux As. Ah Deux cartes. Ah, oui. Ah, tiens, c'est marrant, ils ont traité deux quart. deux J'en okay. ai choisi deux. Hein. C'est pas mal, c'est pas mal. Mais <rire> toi, idiot, tu avais choisi les As noirs. Ouais. Non, encore oh, rien fait de le magique les As noirs. Pas ok, alors regarde, les As noirs sont dans ma main. Je recouvre les As rouges. Et si je souffle, et bien, tu ne vas pas croire maintenant si on regarde à la place des As rouges. Ah, pardon. <rire> Ah, je crois comprendre. En fait, je voulais faire passer les as noirs à la place des as rouges, mais je crois que les as noirs sont passés en fait à la place des cartes que vous aviez choisies. Et les cartes que vous avez choisies sont maintenant à la place des as.